Bonjour, alors bienvenue sur la chaîne. Je vais vous présenter aujourd'hui donc un tarot que j'utilise très très souvent et que j'aime beaucoup. Il s'appelle shamanic tarot. Voilà, de Soukovax. Voilà la quatrième de couve. Vous voyez bien le jeu de cartes avec son petit fascicule. Euh, pour info, donc je l'ai commandé sur un site euh, à l'époque euh, sur internet, mais ce pas Amazon, parce que vous ne le trouverez pas sur Amazon, c'est sûr. Et j'avais dû le payer, je ne sais plus, entre 70 ou 80 euros. Voilà, donc on est sur un, un très bel ouvrage de Tarot. Euh, là, on est sur une boîte qui est extrêmement agréable à toucher, dans un, une couleur un peu lavande avant Vendée Or, donc la thématique effectivement c'est un tarot chamanique et on est donc avec une boîte légèrement alimentée, à l'intérieur on retrouve l'entier jeu de cartes donc avec la majeure et la mineure, donc sous le Kovacs c'est une, une jeune personne, c'est une jeune femme qui doit avoir à peu près on va dire la trentaine d'années et c'est elle qui a donc illustré euh, ce jeu là donc, j'ai reçu, en plus, ma petite dédicace. Voilà. Donc, j'avais acheté sur itsi. Vous voyez, itsi.com. Et vous avez son site internet, je vous le montre. Donc, 78 cartes, comme un jeu de tarot normal. On a le petit fascicule. Donc, vraiment, les matières, euh, même sur le, le fascicule, les matières sont matifiées. Là, sauf le jeu de cartes qui est extrêmement lisse, vernis, enfin vraiment il est, il est superbe. On a vraiment des tailles qui sont gigantesques, qui sont, qui sont très très grandes, qui sont très agréables à manipuler. Voilà le, le petit fascicule, là encore une petite dédicace, vraiment sympathique. Donc le sommaire, toutes les explications de cartes et les explications qui sont extrêmement synthétiques. Très facile à comprendre. Alors, c'est pour de l'anglais, mais bon, c'est très facile à, à aborder. Et à la fin, vous avez donc des tirages qui vous sont proposés. Des tirages, on va dire, qui sont classiques. Des hein, tirages de base euh, pour les novices. Donc, passé, présent, futur. Le tirage en croix. Donc, voilà. Et donc, les mmh. cartes sont grandes. Vous voyez ma main Là, Font ma main le dos des cartes, extrêmement joli. Hein. Je vous assure, c'est un, un plaisir de le toucher, de le regarder sans cesse. Les tranches sont dorées à leur fin. Donc, les, les coupes, les bâtons, les deniers sont remplacés. Euh, là, on est sur euh, les énergies du feu. Hein, donc, le feu, on sera beaucoup plus, par exemple, euh, sur euh, les, les deniers. On a le feu, le vent. Donc, on est sur les énergies élémentales, hein, vous l'aurez compris, qui, qui donc euh, se substituent euh, aux honneurs. Aux honneurs, c'est-à-dire le bâton, le denier, la coupe, le calice et, le, et, le, et les épées. La terre. Et la mer. Donc voilà les dominantes sur les lames donc dites mineures. Et donc nous allons aborder les lames majeures. Donc vous voyez, je le replace à l'intérieur la boîte vraiment c'est un travail d'orfèvre je trouve donc les lames majeures donc on va commencer alors par l'ordre tel que puisque que je les utilise très souvent donc vous vous en doutez je vais pas avoir l'ordre chronologique l'étoile donc en dessous euh, pour certains si vous voulez lire ce que je déconseille très fortement mais vous avez donc la gloire, les honneurs, la joie, l'épanouissement de son âme, l'expression de son âme, la dynamique, l'éveil, le renouveau, le sentiment d'émerger, de, de, de renaître. Donc là, on est sur l'étoile. On va dire que la compréhension donnée irait vers ce sens-là. Après, libre à vous d'interpréter autrement la carte donc, on est sur à chaque fois des peintures abstraites, euh, des colorations qui sont extrêmement étudiées. Euh, C'est ce que j'appelle des cartes psychiques, en fait. Hein. Vous pourriez même à la rigueur vous amuser, Alors, ce que je déconseille, mais sur certains jeux, ça m'arrive de le faire, moi-même. C'est-à-dire de découper la tranche, euh, y compris pourquoi pas euh, euh, ce qui est écrit, hein, que ce soit le titre ou le... Et donc, vous avez uniquement à conserver que, euh, on va dire, le, le, le, la fenêtre hein, de la carte... Euh, la, la peinture, l'image. Euh, ce qui vous permet d'avoir des cartes purement psychiques et non pas des cartes à interprétation qui vous amènent à, ben, à décoder la carte, aller sur du mental, sur une logique. Là, on est sur l'étoile, voilà. Le soleil, donc on est sur des couleurs, là, pour l'instant, qui sont extrêmement chaleureuses, thermiques. Le chariot. On pourrait voir un cœur, on pourrait voir deux tours. L'Empereur. L'Impératrice. Alors l'Impératrice, intéressant. On est vraiment sur des couleurs bleues et blanches. En filigrane, qui sont écumées qui renvoie à tout ce qui est maternel, tout ce qui est douceur, tout ce qui est psychique. Donc l'initiation, on est sur le 13, on est sur la mort en fait, donc le chaos, c'est dans le, les ténèbres qu'on connaît la lumière. L'ermite, c'est une carte qui, là encore, peut être interprétée à double sens, soit comme une carte de modulation, de croissance, de poussée, parce qu'on est quand même sur des vibrations, des couleurs qui sont vert pistache et chocolat, pour ceux qui aiment la glace, comme moi. Euh, ou au contraire, qui peuvent être des couleurs un petit peu maladives, hein, avec cet effet de distorsion, peut sur un aspect un peu maladif. Voilà pour la carte numéro 9 sur l'ermite. Le 12, on est sur le pendu. Là, on est sur ce qu'on appelle la perspective. On peut être soit bloqué, prisonnier de la situation, soit au contraire dans un moment, un car, ce qu'on appelle un carrefour du destin, une étape cruciale. Mais on va avoir une... très peu de temps pour pouvoir agir. Il va falloir faire coïncider les éléments, les événements, pour pouvoir interagir avec la réalité. Là, on est sur la grande prêtresse. Donc la carte numéro 2, on est sur quelque chose qui est extrêmement pointu, un peu comme une épée, quelque chose qui est presque un phallus, un, euh, qui, a, qui est vraiment dans une percée. C'est généralement le domaine des idées, de, du psychisme, de l'intellect. L'illusion, hein, qui correspond donc au diable, on est sur une carte qui est extrêmement magnétique, qui est extrêmement passionnelle, qui est rouge, hein, comme le, la, la colère, euh, l'impulsivité. Donc on, on, on ressent bien le... On ressent bien les émotions des cartes. Vraiment, ce jeu est extrêmement intéressant à, à travailler, à manipuler. Euh, et psychiquement, je vous assure qu'il est d'un support extrêmement agréable. Les, la lune. Oui, c'est ça, la lune. On est sur un jeu d'irisation, vous voyez bien, euh, presque nacré. Qui renvoie à tout ce qui est euh, les matériaux comme le miroir, comme la nacre, le coquillage. On est sur des couleurs qui sont pastelisées, nuancées, qui s'effacent ou qui se fondent les unes dans, dans les autres. Cet aspect brumeux hein, qui est propre à la Lune, hein, c'est-à-dire qui trouble la perspective, euh, la situation. On est sur le magicien, là, par exemple. Donc tout est à faire, on a beaucoup de choses qui sont un peu dispersées, on le voit dans les couleurs, dans les formes. Donc il va falloir mettre de l'ordre. Là on est sur le vent, sur le jugement. Donc laver la situation, épurer la situation. On est sur une carte, le vin aussi ça peut être une carte reliée aux esprits, aux défunts. Là nous sommes par exemple en présence de la roue, la roue de la fortune. La rota, la roue du karma en fait. Hein. Donc euh, voilà pourquoi on a des couleurs un peu grisonnantes, des couleurs euh, plutôt pastelisées, des, des verts un petit peu lagons. Il y a ce côté presque euh, ovoïdal hein, avec la roue. Étrangement la roue c'est rond, mais là il y a un aspect ovoïdal qui renvoie finalement à la mécanique de l'univers, c'est-à-dire le, le nombre spiralé, le nombre d'or nombre créateur de toute vie donc là nous sommes sur la carte numéro 21 le 21 qui par exemple dans la cabale comme en numérologie par exemple ou en numérologie karmique euh, renvoie sur les âmes sœurs là on est sur le monde on est sur vraiment la complétude la fusion totale la perfection les amants l'amoureux Vibration numéro 6, qui incarne la rencontre, la fusion, les épousailles, ce qu'on appelle les noces alchimiques. Là encore, on est sur des vibrations qui sont, qui sont face à face, qui s'épousent. Et puis, on est sur des couleurs qui sont assez psychiques, spirituelles. On est sur des bleus indigos, des mauves, des violets. Donc, le rêveur en zéro, donc on est sur le fou. Hein. Mais là, j'aime bien le rêveur, donc celui qui a en germe plein de choses, plein d'idées, cette folie créatrice qui le pousse à cheminer, à faire, à agir. Et là, nous sommes sur la justice. Donc, le gris, à chaque fois, renvoie sur des aspects presque, on va dire, mentaux, calculateurs, très cadrés, millimétrés, dans du détail, de la précision, donc, vraiment, faut pas se manquer. Euh, donc, dès que vous voyez des couleurs un peu comme ça, gris, grises, euh, dans des jeux de cartes, que ce soit celui-ci ou un autre, ça renvoie à chaque fois sur des aspects, on va dire, euh, extrêmement carrés. C'est la pierre, hein, euh, euh, la pierre de taille, la pierre alchimique, la pierre de l'édifice. Et donc, c'est l'esprit, c'est le mental. Donc là, nous sommes sur le 5, le gardien du royaume. Donc, on est sur le pape. Le royaume, le royaume intérieur, l'éden intérieur, le jardin intérieur. Donc garde, garder son paradis, préserver son innocence, préserver euh, des, euh, des qualités euh, personnelles pour évoluer, ne pas les oublier en chemin. Donc la balance, la tempérance, on est sur la Libération 14, qui correspond généralement à l'ange, à l'enfant ou aux blessures karmiques. Le 8, la force. Le 8, c'est le verrou qui saute. Hein, quelque chose qui débloque la situation, qui vous permet d'avancer. On est sur le bon chemin. Mais il va falloir faire preuve encore de, de lutte, de résistance et d'éclaircissement par rapport à sa volonté. Et puis le 16, la tour. Hein. Là, vous voyez bien qu'on est sur quelque chose qui est barré. Hein. Il y a, on est sur des croix. On est sur ce fameux ver maladif, hein, ce ver un petit peu euh, cornichon. Euh, je ne saurais même pas le, le nommer tellement il est, il est cracra, il est verdâtre. Voilà, donc euh, la carte montre bien tous les aspects, on va dire, nocifs, toxiques. Hein, ça peut être une relation toxique avec quelqu'un, ça peut être une situation qui est nocive, qui se détruit euh, de l'intérieur. Donc voilà pour... Euh, les lames majeures. J'espère que c'est un jeu qui vous a bien plu. Je vais remettre donc la, la petite languette sur la boîte. Donc la boîte est comme ceci. Et puis, effectivement, il est présenté. De telle manière, lorsque vous le recevez, vous avez en plus deux dédicaces. Une dans le fascicule et puis un certificat d'authenticité. Voilà, donc c'est un jeu de sous Chamanique euh, tarot. Le dos des cartes, vous l'avez vu. C'est celui-ci. Avec des tranches... Doré, voilà, grande carte, moi généralement j'utilise les 12, euh, enfin les lames, euh, les 21 lames majeures, euh, je n'utilise pas forcément le jeu en entier parce que c'est beaucoup trop gros à manipuler ou vous le manipulez en deux fois, majeur et mineur suivant les, les tirages que vous voulez effectuer. Et, euh, et voilà, c'est un jeu que vous pouvez retrouver sur euh, et acheter sur xy.com. Pour le reste, je vous invite donc à visiter mon site internet, le site officiel, euh, si vous voulez prendre rendez-vous, si vous voulez une formation, euh, des cours particuliers, voilà, peu importe. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité et euh, de l'attention que vous accordez euh, à ces chroniques, ces présentations de, de jeux. A euh, très bientôt, au revoir